Good morning, allez, Yiden. L'étude sera aujourd'hui le Nishmat. Richard Aaron Benfortune-Mazal, Collette de Sarg et Olga Bat Sol Vanish. Si vous souhaitez, vous aussi, d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelle. Nous étions certaines, mais Guimel, Mishnahé. Al-Elo Matrin, bechor makom, Al-Ashidafon, Veal Ayrakon, Veal Ha'arbev, Al-Echassil, Veal Achaya Ra'a, Veal Acherev. On est toujours dans le sujet des différentes catastrophes naturelles ou même pas naturelles, comme ce qu'on va voir dans notre Mishnah maintenant, qui peuvent frapper une ville, un pays, et selon le cas, est-ce que c'est ici Il y a ici une cause naturelle effrayante, terrifiante, qui, fait, qui est menaçante surtout, menaçante, qui est qui, qui signe que Minashame, on nous reproche quelque chose à titre général et qui va nous imposer à tous de nous réunir pour faire des pilotes particulières et pour faire un jeune public, trois jeunes publics comme ce qu'on avait vu. Et donc maintenant, on a donc toute une série de Mishnah maintenant, où on s'intéresse à savoir, est-ce que ça, ça s'appelle qu'il une réelle épidémie dangereuse, est-ce qu'il y a une réelle catastrophe qui, peut, qui concerne tout le monde, ou c'est Nekudati, c'est ponctuel sur telle personne. Ou sur telle famille, mais ça il n'y a pas ici lieu de, de, de tirer toutes les armes et de réunir tout le monde pour un problème personnel. Donc, ça, c'est le sujet de notre Mishnah avec des nouveaux cas de figure. al elu Matri Matri in makom. telles sont les choses sur lesquelles on va être matria et plus précisément, on va jeûner et imposer les télés, les tfilotes particulières là qu'on a pris pour la Donc, trois jeunes avec les tfilotes, on va prier dans la rue. En mettant la cendre sur le chacun sur soi, et puis en rajoutant, en faisant le chemin aestré avec tout, Michelin, la Vamavin, ou et tout ce qu'on avait vu avec le chauffard et tout ça. Donc, telles sont les épidémies ou catastrophes pour lesquelles il faut. Tout le monde est concerné. cest tout le monde, peut-être toute la contrée, tout le pays, pas que la petite ville qui est concernée elle-même. Imaginez, il y a à proximité d'ici, il y a une petite ville qui a eu ces types de problèmes-là qui sont là, ça nous concerne à tous. Alors, telles sont les choses là sur lesquelles il faut tout de suite faire réunir et faire des tannitesibourg et prier HM. Eh bien, à la chidafone, sur le chidaphone alors je n'ai pas cherché comment ça se traduit. Je vais vous expliquer tout simplement c'est chidaphone et Hirakone sont selon la première explication de noir, ce sont deux types de maladies qui vont frapper les récoltes. chidaphone c'est que les. c'est que il le... y a un vent particulier qui vient, qui secoue les épis de blé et qui fait tomber les graines qui les emportent. Et on se retrouve avec des épis de blé qui sont vides. Il ne va plus y avoir de blé, c'est la catastrophe, ça va être la famine. Yerakon cette fois-ci, alors il à part, je savais que ça ce que je veux dire, mais c'est les, les récoltes qui ont eu un coup de chaleur et qu'elles ont pâli J'imagine que ça va ressortir un mauvais grain. Il y a une, une autre interprétation, qu'on parle, c'est une sorte de maladie qui frappe les... Je sais pas, la digestion, plutôt, là. Euh, je ne sais pas exactement quel type de, de, de maladie, mais en tout cas, qui fait qu'on prend un teint verdâtre. Alors, Arbe et Hassil, ce sont deux espèces de sauterelles, et ça arrive encore en Israël, ça peut encore arriver, on n'a aucun moyen naturellement pour lutter contre l'Israël, et là ça passe et ça dévore tout. Malgré tout, il y a aujourd'hui, je crois, qu'ils résout le problème un petit peu plus à la source, mais en tout cas, à l'époque, à Hiroshalaim, il y a encore 100 ans, c'était la terreur. Est-ce qu'il y a là une... une, une, une il y a toutes les récoltes qui disparaissent d'un coup, quoi. de Et aussi sur les bêtes féroces qui entrent dans la ville et qui dévorent des gens. Alors là, la le précise exactement, ils doivent entrer, s'ils rentrent dans la ville. Ils ont plus peur des hommes. Il n'y a aucune crainte. Ils voient deux hommes qui à marcher et puis ils sont capables de bouffer un, une personne, un enfant, devant des adultes, sans aucune gêne. C'est que dans ce cas-là, on a un grave problème. C'est qu'en ce moment, une... Une, une, une maca, une, une plaie, la plaie des, des Béthéros, tout simplement. Et, et même aussi sur l'épée. C'est quoi l'épée Alors, il précise de l'obartanora qu'on parle qu'il y, euh, y a des... des... Comment dire Des gdoudes. Des bastions. Il y a des militaires qui passent dans notre ville pour partir d'un côté et de l'autre. Simplement la traverser, sans faire la guerre dans la ville. S'ils sont là, là, ça peut péter à chaque instant, il faut déjà se soucier de prier, et pas que dans la ville, même pour tous les gens qui sont autour. Si c'est la guerre, ça peut partir, ça peut dégénérer complètement, donc c'est le moment de faire, la, de faire tout ce qui sont qui peuvent être concernés par ça, ça peut facilement se propager de partout, donc il faut tout de suite faire toutes les tzidotes. Et donc dans tous ces cas de figure, « à aléa », on fait tout de suite. « Matrine, c'est quand on sonne l'alarme, on Sonne le chauffard, on va faire les filotes particulières avec les jeunes aussi. Les jeunes se précisaient dans le Tosotium Dov euh, au début de la Mishnah que Matrine, allez là. On tire tout de suite les alarmes pour faire les filotes tout de suite dès que ça commence. Même ceux qui sont pas dans la ville, même ceux qui sont à l'extérieur, ils doivent tout de suite le faire. Alors, je sais pas maintenant avec la guerre euh, ukrainienne, euh, truc, qu'est-ce que ça implique qui quoi exactement Les Polonais, les toute l'Europe, je sais pas exactement, je sais pas, on n'est pas en train de trancher en tout cas, tous ceux qui sont qui peuvent facilement être qui peuvent glisser dans le, dans le conflit, et ça peut Khalilah, ça peut dégénérer, et bien, ils ont le devoir de tout de suite se réunir, imposer les jeunes, et prier aussi. Pourquoi Parce que c'est une plaie mobile, j'ai traduit ça. Maka, c'est une plaie, qui se déplace, elle est mobile. C'est-à-dire, c'est une plaie mobile. C'est elle est c'est elle est, est une catastrophe qui peut facilement se propager aux alentours, donc dans ce cas-là, ça implique que tout le monde doit se réunir pour prier Hachem, pour qu'il annule la Gzera et qu'elle écoute les Thuilot. Et que la écoute toujours notre filot, Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Azlachakolotou Salah.